L après midi à 17h, deux jeunes de 15 et 16 ans qui roulaient à moto sont morts lors d'une collision avec une voiture de police. L'état de cette dernière ne laisse aucun doute sur la violence du choc. La calandre et le pare-brise sont défoncés comme après avoir percuté un mur. Et il y a une certaine confusion sur les circonstances du drame. Une enquête a été confiée à la police des polices pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions sur l'attitude des policiers qui ont quitté la zone de l'accident très rapidement. Ils sont partis en fait, hein. mmh, On a laissé les deux groupes comme ça. Et est les pompiers qui le jusqu'à la fin. Les jeunes Moussine et Laramie sont tués lorsque leur moto heurte violemment cette voiture de police. Coup d'envoi immédiat pour une première nuit de violence. Le commissariat de Villiers-Lebel est calciné. Climat extrêmement tendu. Projectiles, cocktail molotov, incendie volontaires et même des tirs. Alarme à feu. Des d'émeutiers sont entrés en guerre contre les forces de l'ordre. C'était hier entre 19h30 et 1h du matin à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. En face, les policiers répondent par des jets de gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes. Il y a des choses qui se passent comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pas autrement. Et, euh, et, et votre caméra va rien changer du tout. C'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est comme ça, et ça restera, vous ce que je veux dire. Les amis de la Rami Samoura et Mui Sinsouli étaient dans la rue cet après-midi à villiers le bel Tristes, silencieux, mais aussi regroupés derrière une banderole réclamant justice et vérité On veut la vérité, Les deux petits, ils ont été assassinés par la police On veut la vérité, c'est tout, on ne demande que la vérité juste la vérité, le maire la, la, la, la vérité Bonsoir, bon, on a un petit peu de retard. comme d'habitude voilà, on que tout le monde s'installe, on va commencer la discussion. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi. Merci à tous les bénévoles qui sont venus des terres, au collectif, aux associations qui sont derrière tout ça. Sachez que tout le monde est bénévole, je rappelle le principe. Aujourd'hui, vous êtes sur un événement où on va discuter des violences policières et des crimes policiers. En général, on organise à peu près tous les six mois ici, en région parisienne. La dernière fois, c'était le 15 novembre à la parole. Et euh, donc l'après-midi, c'est assez bon, voilà, tranquille, posé, familial. Euh. Après, on passe en mode discussion, avec, euh, voilà, on va parler ensemble comment s'organiser face aux crimes policiers et aux violences policières, avec des témoignages des de, de, de, personnes qui pourront parler, avec euh, notre expérience à nous, collectif, sur ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et à partir de 20h30, on partira sur une partie concert, rap, avec euh, 8 artistes, 8 groupes, donc un gros, gros programme d'un lourd. Et euh, donc n'hésitez pas en tout cas à commencer par faire une petite présentation de 10 minutes, 15 minutes. Et, euh, et ensuite n'hésitez pas à prendre la parole. saint ça, on passera des, des micros. Ok Alors, On va commencer. Bon. Bon, bah, vous avez ici donc le, le collectif Angle Mort qui est à l'initiative de cet événement avec euh, l'équipe de People Conscient. Donc Joe, l'autre Joe, Nanou qui est ici, Nasser qui est dans la salle. Et puis toute une équipe derrière de voilà de. Euh, une équipe euh, qui, qui en fait, a démarré il y a quatre ans, quatre ans et demi à peu près, qui a été choquée par ce qui s'était passé à, à Villiers-le-Bel en, en 2007, où euh, une voiture de police avait percuté une moto avec euh, Laramie et Mouchine, de euh, gamins de 15 et 16 ans, qui, voilà, qui sont partis suite à cet accident, ce qui a été appelé un accident. Euh, à partir de là, nous, on ne connaissait pas forcément euh, les habitants de Villiers, mais par contre, on a vu le mensonge qui a été construit autour de cette affaire puisqu'on a dit que les gamins étaient délinquants, qu'ils avaient volé la moto, pas mal de choses, et il y a eu ces trois jours de révolte, qu'on voilà. appelle souvent émeute dans les médias, et on rabâche ce mot de révolte. Révolte parce que face au mensonge qui s'est construit très rapidement, ben, il y a beaucoup d'habitants, des centaines d'habitants qui ont, pendant trois jours, euh, fait des révoltes. Donc à partir de là, on a décidé de mener un travail d'enquête pour croiser plus d'informations que ce que nous donnaient les médias. C'est-à-dire qu'on a fait toute une revue de presse, on est à la Bibliothèque Nationale de France récupérer les infos, on a rencontré des habitants de Villiers, petit à petit, avec, euh, pour certains qui sont là, qui participent à l'événement, puisqu'on organise cet événement pour les prisonniers de Villiers-le-Bel, spécifiquement les frères Camara euh, Abderrahman et Adama Camara, qui ont pris 12 et 15 ans suite à, à ces révoltes. 12 et 15 ans, donc c'est des peines, je ne sais pas si vous vous rendez compte des peines pour des, des meurtres. En fait, ils, étaient, ils ont été accusés d'avoir tiré sur la police euh, lors des révoltes, et ça n'a pas été prouvé. C'est ce qu'on voilà, ce qu'on a démontré avec notre collectif en participant aux audiences de, de, de, de, de, de procès, en, euh, en écrivant des articles, en, en faisant ce travail de contre-information. Et petit à petit, plus on s'est connu euh, avec des, des habitants de Villiers, et puis on a voulu monter des, des concerts, voilà. et essayer d'agréger le mouvement hip-hop avec ces vraies causes. Donc là, vous êtes sur un événement hip-hop. On est précoce sur les, les crimes policiers. Et en 4 ans et demi, on s'est aperçu, en fait, on a fait le constat que, euh, en fait, c'est pas rare. En fait, c'est euh, 10 à 15 familles qui sont concernées en France, qui perdent un membre, un proche, euh, lors d'une intervention policière, ou des suites d'une intervention policière, alors que ces personnes-là n'étaient pas armées. Donc, elles ne constituaient pas un euh, projet spécial. Donc, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est pas qu'à Baltimore, c'est pas qu'à Ferguson, ça c'est le message qu'on faire passer, et de euh, dire en français aussi, bah, euh, ce qui se passe chez vous ou pas chez vous. Donc oui, c'est vrai que ça concerne surtout les habitants des quartiers populaires, mais ça peut se passer dans les centres-villes aussi, et, euh et, et voilà. Donc, euh 10 à 15 personnes par an, c'est beaucoup, surtout quand on ne connaît pas tous les cas, on connaît pas les cas en prison, pas les cas dans les commissariats, généralement, on a connaît et même nous, on a du mal à faire exactement, de... ça se passe dans toute la France, donc je ne peux pas aller partout. En on a quand même développé des, des actions. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois on participe au procès. Je vous invite vraiment d'aller au procès lorsque les policiers sont concernés pour voir comment la justice elle travaille, pour voir si les familles elles sont vraiment défendues ou pas. Euh, là, le dernier procès euh, auquel on avait participé, c'était celui des policiers impliqués dans la mort de Ziad Debina à Rennes au mois de mars. Donc on a pu euh, y aller toute la semaine. Ça a été très difficile d'entrer de, dans la salle. Euh, il n'y avait que quelques places réservées au, au public, on va dire. Parce que les journalistes ont pris toute la place, vraiment, ils étaient presque une centaine. Et euh, bon, on a quand même pu y participer, on a pris les brochures. Voilà, je voulais vous dire, là, là sur les tables, derrière, vous trouvez pas mal d'informations au-delà de la discussion après. Donc il y a des articles, il y a la compile aussi qu'on avait fait pour euh, les frères Camara, donc la compile en soutien emprisonné de, de villiers bell qui était sortie il, il y a deux ans presque, dedans. Donc. donc ça, vous les trouvez sur les tables, et, et vous trouverez notamment quelques brochures, parce qu'on n'en a pas toutes. Il y a les versions web aussi une brochure sur le procès, qu'est-ce qui s'est passé euh, précisément, parce qu'on a tout pris en main euh, pour euh, Sébastien Lillémeur et Stéphane Vendrique, les deux policiers, sur les 14, parce qu'il y a 14 policiers qui étaient dans la faveur mais et les deux policiers qui étaient passés devant la barre d'enfoncer, C'est difficile de mener le combat judiciaire, donc on s'est posé la question en tant de, de, de, de hein, que groupe euh, d'amis, parce qu'il n'y a rien de plus à la base, qu'est-ce qu'on peut faire Donc rencontrer des gens, déjà, aller voir si euh, la voilà, si, confiance se met en place, si, si on se comprend, si on, se, on est dans le même délire. Et, et ensuite, voilà, il y a un combat judiciaire à mener, c'est-à-dire nous-mêmes s'approprier comment elle fonctionne la justice, et, euh, et, et, et être en appui, en soutien à, à la famille pour mener le combat judiciaire. Quand enfin, il faut booster un peu l'avocat, quand il faut changer d'avocat, quand il faut trouver des fonds, quand il faut préparer un rendez-vous avec euh, un juge d'instruction, ce genre de choses. Et puis quand ça avance pas, organiser une mobilisation. Organiser une marche, organiser une manif, organiser un concert, organiser des journées d'information comme aujourd'hui. Euh, donc on peut intervenir à plusieurs niveaux. Par contre, voilà, c'est. En vrai, aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui sont venus de Strasbourg, pour parler d'un cas qui s'est passé à Colmar. Euh, il y a des frères de Vigelbel. Euh, Moi-même, je suis, je suis à Marseille, et il y a une famille de Marseille qui aurait voulu être là, mais comme c'est leur ramadan, voilà, ils ne pouvaient pas monter. Mais on, on a mené ce combat judiciaire, ce combat dans la rue, et on s'est aperçu qu'il n'y a que comme ça, qu'on peut espérer déjà gagner un peu plus de solidarité entre nous déjà, et après peut-être de là euh, avoir d'autres victoires, quoi, des victoires euh, populaires parce que les gens peut-être en, en étant moins informés, ben, ils soutiendront plus la cause. Et euh, au niveau du judiciaire, j'avoue qu'on ne se fait pas trop d'illusions. Et c'est ça, c'est ce dont on voulait parler avec vous, parce qu'on a participé au, au procès des policiers qui étaient impliqués dans la mort d'Akimagini à Grasse. Pareil, je vous invite à vous informer vous-même parce que là, ça va faire beaucoup, beaucoup d'affaires sinon. Euh, on a participé au procès donc, du, du, du flic Vialet qui conduisait la voiture qui a tué la Ravine On a participé au procès donc, des, des flics impliqués dans la mort d'Iadébouna. Et au fond, au bout de 4 ans et demi, on... bon, il n'y aura pas de justice. En fait, C'est le constat qu'on fait il n'y a pas de justice, pas de justice pour Zidébouna, il n'y aura pas pour les autres. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ensemble Donc là, je pense qu'ici, dans la salle, vous êtes concernés par ces questions. Donc si jamais vous Voulez témoigner de vous ce que vous, avez, vous savez faire, ce que vous avez fait pour les questions que vous vous posez, pour, euh, même témoigner d'une expérience euh, qui s'est passée vous dans votre quartier ou quoi, ou chez vous, ou, voilà, ben, vous le témoignez, vous sentez-vous à l'aise. Et euh, donc à partir de là, il y a ça. Euh, je sais pas, les gars, si vous voulez rajouter des trucs. Ben, je pense que l'intérêt, c'est qu'on que, qu fasse une une sorte de, de collège pour trouver des solutions concrètes. Parce que, comme Dieu vient de, de, de le dire, au bout de quatre ans, on s'est rendu compte que qu'il bah, y a des gens qui n'auront qui jamais la justice. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire Les solutions, les outils qu'on peut mettre en place tous ensemble pour euh, pouvoir faire face à, à l'injustice et pouvoir avancer et ne pas partir euh, perdant. Voilà. Juste un dernier mot pour, avant de passer le micro à la salle. La discussion, comme vous avez pu le voir sur le fly, elle était intitulée « Quelle stratégie face aux crimes policiers ?» Et du coup, l'idée, en fait, c'était que pas à se cantonner à des simples témoignages. Enfin, Déjà, quoi, les témoignages, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est déjà important d'avoir de, des éléments sur certaines affaires, certaines personnes qui sont mortes à cause de la police. Mais l'idée, c'était aussi d'aller de, de, au-delà du constat qu'on qu fait à chaque affaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'une famille perd un proche à cause de la police, c'est comme si tout recommençait à zéro, c'est comme s'il n'y avait aucune transmission d'expérience, c'est comme si elle se retrouvait comme pour la première, c'est à chaque fois la première fois qu'elle se retrouve devant la justice et devant tout, tout l'ensemble de stratégies qui est mis en place dès la mort de la personne, par la police, ensuite par les médias, ensuite par la justice. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de centrer sur, euh, sur la question des stratégies. Les stratégies, ça veut dire autant dire, euh, moi j'ai fait ça dans mon affaire, euh, mon frère, mon fils est mort, il nous arrivait ça et ça, on a fait ça de telle manière, ça a aboutit une impasse ou au contraire ça a fonctionné, et en plus, raison de plus, c'est qu'en plus, il y a des gens dans la salle qui ont une longue expérience dans le domaine qui ont testé beaucoup de choses. Et j'espère qu'ils pourront nous faire partager l'expérience. Oui, j'ai promis un jour de faire deux minutes. <rire> Donc, en fait, moi, je ne vais pas témoigner. Sinon, ça va être trop long. Mais juste faire une proposition. En fait, il y, y a deux... Moi, je pense que stratégiquement, il y a deux choses qu'on peut, qu qu qu qu peut réfléchir. La première, c'est qu'on ne part pas de n'importe où. Quand je dis « on », je parle des militants, de la population, de lauto Il y a une histoire des, des crimes policiers. Il y a des expériences qui ont été faites. Il y a des tentatives des expériences qui ont été faites, notamment des familles qui, ces dernières dernière années, ont, ont essayé d'organiser un, un genre de... de de, de fédération, pour quand ça arrive à quelqu'un, quand ça arrive à une famille, qu'il puisse à, savoir à quelle porte taper, comment être aidé, de l'argent tout de suite et tout. Donc, déjà avoir un répertoire de ça. Déjà recenser ça. Aussi bien les expériences qui ont été faites, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et après, quelles expériences qui ont, qui, ont, qui ont été avortées, entre guillemets, pourquoi elles ont été avortées, pourquoi ça n'a pas été jusqu'au parce que, voilà, avant d'envisager, de, de, après, et après j'ai une, une, une deuxième proposition, c'est de, qu'on a beaucoup, ces derniers temps, ces dernières an, années, on a beaucoup à faire à, à on a une politique de outrage de rébellion qui s'est accentuée. On a, dans les quartiers, euh, je veux dire, 3 sur 5, hein, des familles, on a un fils, un frère en prison pour outrage et rébellion. Des, bon, quand ça arrive un mort, c'est pas évident pour les familles d'appeler des lèvres, de trouver des lèvres. Il y a le traumatisme, il y a... Euh, moi, je vois rien qu'Avilliers-Lebel, euh, ce vieillet, ils ont pu me voir pendant les trois semaines. C'est là où j'ai connu... Euh, euh, ben, voilà. Comment vous appelez Angle mort. Angle mort. Mais euh, c'est vrai que... Euh, euh, la, la lecture de Villiers-le-Bel, elle a l'histoire de villiers Lebel et il y a plusieurs lectures qu'on peut avoir. Déjà, c'était un procès qui était très violent. Moi, ça m'a choqué. pourtant, malheureusement, j'ai passé beaucoup ma vie dans les, dans les tribunaux pour mon frère, pour mon fils, mais c'était très, très, très, très violent, à tous les niveaux. On voyait qu'il y avait, un, un, un, quand la justice, elle, elle, elle, elle, elle piégeait euh, les, les inculpés, rien que sur le vocabulaire, Rien que sur le, le, le langage, moi c'est quelque chose qui m'a touché. Donc ça voulait dire qu'avant, l'audience, il n'y avait pas eu de préparation. Moi je vois par expérience mon fils quand il passe en audience, je passe des heures, des heures, des heures, rien que sur le vocabulaire. Donc là, on sentait qu'il n'y avait pas de préparation. Donc voilà. Donc, voilà. Donc avoir une lecture de ce qui n'a pas, pas été préparé pour qu'est-ce qu qui leur a manqué à ces, femmes, à, ces, à ces inculpés pour pouvoir mieux se défendre voilà. et après quand ça arrive, ça arrive mais qu'est-ce qu'on peut faire on sait très bien que ça peut, on ne sait pas le jour et l'heure que ça arrive, donc on ne peut pas dire dans tel quartier on va organiser ça dans quel truc on va organiser ça sur les violences d'abord, Charlachel, euh, on on se le souhaite pas, il y a des quartiers qui ne sont pas concernés, tant mieux mais on, on peut très bien euh, moi, la stratégie pour moi c'est pas le je dirais au niveau tactique on peut très bien imaginer, de, déjà, il de, de, y a une réalité, c'est les outrages et rébellions, et on a un besoin, c'est un besoin. Euh, on a un besoin, c'est, euh, on a besoin d'une caisse. Comme c'était dans les années 70, euh, avec euh, Croix, euh, truc rouge, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait des caisses, parce que moi, personnellement, j'avais demandé de l'aide à une caisse euh, auto-organisée, on me l'a refusé parce qu'à la base, mon fils, s'était fait arrêter pour du, pour du chiffre. Et entre-temps, bon, ça fait 8 ans qu'il est dedans, il est toujours dedans. Et en fait, à la base, il avait pris 2 ans, ça fait 8 ans qu'il est dedans pour les outrages et robéliores. Donc, il y a, il y a, en fait, il y a une fracture au niveau des militants sur la question carcérale entre les quartiers et en dehors des quartiers. Cette fracture, elle existe, elle est réelle, et elle va juste à la désordialisation. Moi, j'en témoigne. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas les secouer, ces gens-là, en fait, Moi, je m'en fous de leur vie. J'aurais dit « ciao Mais nous, qu'est-ce qu'on commence à organiser déjà on prend ce besoin sur les outrages et rébellions, qu'on travaille dessus, et que dans chaque quartier, on organise une caisse de solidarité, déjà nous, dans les quartiers, on apprend qu ce que c'est la solidarité. Parce qu'avant d'organiser des trucs, il faut déjà qu'on arrive à, à construire la solidarité. Parce qu'en face, la société fait tout. On pas, on, dans les quartiers, on n'est pas homogène, on n'est pas tous solidaires, sinon il n'y aurait pas des coups de fusil. Il faut se dire les choses comme elles sont. Hein. Même à Villers-le-Bel, moi j'ai j'étais trois semaines euh, euh, dans, dans le tribunal, j'ai bien vu, même à l'intérieur, dans ce truc-là, il, il y avait des traumatismes qui ont empêché certaines solidarités. C'est une réalité. Donc déjà, nous, on, on, on s'auto-organise sur une question qui nous apprend à se solidariser sur une question, parce qu'on est, est divisé même à l'intérieur du quartier là-dessus, sur le carcéral, sur les trucs, sur la question de l'outrage et la rébellion qu'on fasse des caisses là-dessus, qu'on s'auto-organise là-dessus. Et si tu veux ça, ça peut être anticipé sur les crimes policiers. Parce que s'il y a déjà un truc organisé sur les vitrager rebellion qui concerne tout le monde, quand ça arrive, il y a déjà quelque chose de préparé, il y a déjà quelque chose qui existe. Et on peut rebondir. Et ça ne veut pas dire qu'après qu'on soit, qu soit, qu soit au parfait, organisé, mais si déjà on a une, une connexion un peu partout, il y a des quartiers qui ont l'expérience, comme malheureusement ceux qui sont passés par là, ils peuvent dire, voilà, là, qu'est-ce que vous pouvez faire, pas, qu'est-ce que vous pouvez faire, mais à partir des questions sur le trajet rebellion, faire les connexions et prévenir en cas où, moi c'est une proposition concrète, parce que nous, on est en train, de nous, c'est le réseau des quartiers, partie aussi. Euh, on, on essaye d'organiser les trucs sur le trajet européen. C'est en cours, donc s'il y en a qui sont intéressés, ben, ils peuvent faire six. Hein. Bonsoir. Euh, ouais, enfin, au niveau de la stratégie, nous on va parler. Enfin, moi, je vais parler de ce qui nous est arrivé à Damarie. À Dammarie, on a eu trois morts. Le premier, en 1997, qui a été tué d'une balle derrière la tête par la brigade anticriminalité. Et en 2002, on a eu euh, deux morts en l'espace de 24 heures. Euh, au niveau de la stratégie, nous, on a, à l'époque, en 1997, on a rencontré le mouvement de l'immigration et des banlieues, quand ça nous est arrivé. Et puisque l'intitulé, c'est la stratégie, nous, il nous semble qu'à l'époque, on mettait une stratégie en place et on s'y tenait. C'est-à-dire... Euh, quand le policier il tue un jeune dans un quartier souvent euh, le premier euh, le premier euh, je veux dire euh, les premiers communiqués et tout ça sort de la police, ça sort de la préfecture et jamais rien de notre côté c'est à dire il n'y a jamais euh, la version des gens du quartier et la stratégie en fait c'est une stratégie qui n'est pas simple qui est simple mais qui est dure je veux dire c'est quoi c'est rétablir la vérité il y avait deux stratégies. C'est, d'une part, rétablir la vérité, parce qu'on sait comment on... les policiers, quand ils tuent un jeune dans un quartier, on sait comment ils procèdent, la manière dont ils procèdent, les mensonges qu'ils construisent et tout, parce que souvent, c'est des meurtres. c'est pas des bavures. Souvent, on peut appeler ça des meurtres. Quand il y a un môme qui se fait tuer d'une balle derrière la tête ou quand il y a une voiture de police qui course, euh, un jeune en moto et qui le tape par derrière, on sait pertinemment que ça va être grave. Un jeune qui s'éclate en moto, c'est... C'est pas anodin, quoi. Et c'est une tactique de la police. C'est une tactique. C'est-à-dire, quand ils courent des gens, comme à Villiers-Lebel, ça s'est passé, on... on connaît les méthodes de la police. On sait ce qu'ils sont capables de faire lors d'une course poursuite. Et au niveau de la stratégie, malheureusement, elle dure longtemps. C'est vrai qu'elle dure longtemps, parce que les fruits, on les récolte pas dès les premiers mois. C'est au fil des années. Je vais prendre juste un exemple. C'est l'affaire Youssef Kaïf, qui a été tué d'une balle derrière la tête en 1991 à Mante-la-Jolie. Il y a eu dix ans de lutte, dix ans de rapports de force. Entre les non-lieux donnés par le procureur, les rapports de force du collectif qui a été créé de Mont-la-Jolie, dix euh, euh, ans de combat, on va pas, enfin, je vais pas revenir sur les dix ans de combat et tout, en 2001, la justice a décidé de faire passer le policier qui a tué Youssef Kaïf devant la cour d'assises des Yvelines, à Versailles. Qu'est-ce qui s'est passé Il a été acquitté. Mais la stratégie que nous avait proposé le mouvement de l'immigration et des banlieues à l'époque, on s'est aperçu que c'était la bonne. Au bout de dix ans, les journalistes, ils ont toujours parlé de rodéo, course-poursuite, tatati, tatata. Et bien, au bout de dix ans, quand le policier il a été acquitté, eh bien, ils n'ont pas pu faire autrement, les journalistes n'ont pas pu faire autrement que reprendre l'enquête qui a été faite par les militants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail, il paye. C'est vrai que c'est un travail à long terme, mais il paye. Par exemple, c'est TF1, Antenne 2, Libé et Le Monde qui avaient titré « Un coupable acquitté ». Si le travail n'avait pas été fait en amont par les militants, s'il si n'y avait pas eu une contre-enquête, si les militants n'avaient pas été voir les copains de Youssef pour les interroger euh, sur ce qui s'est véritablement passé ce soir-là et tout ça, eh ben, jamais les journalistes, jamais la télé n'aurait publié ce truc-là. Jamais elle aurait dit « Un coupable acquitté ». Et on pense que souvent, dans ces affaires là, la police a un mot. C'est pas souvent, c'est tout le temps. C'est détruire ces mensonges là et s'attaquer aux syndicats. Par exemple, nous on s'attaquait aux syndicats, parce qu'on sait que c'est les syndicats qui mènent l'affaire. C'est ni le ministère de l'Intérieur, c'est ni le ministère de la justice, c'est le syndicat. C'est le syndicat de police qui mène l'affaire du début jusqu'à la fin. Et nous, on pense que c'est une bonne stratégie aussi de s'attaquer à ces syndicats là, de dénoncer leur manière de faire, parce que quelque part, ils mettent à la main de la justice si on va aller vers là. C'est-à-dire que à quoi il sert le ministère de la Justice quand il y a un policier qui passe dans ces tribunaux-là C'est ça. C'est euh, Non seulement on rétablit la vérité, mais en plus, ben, on redonne de l'espoir aux jeunes des quartiers. Par exemple, ce qu'a vient de dire Faïma, c'est vrai aussi. En faisant ça, on redonne de l'espoir aux jeunes du quartier, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas entrer comme ça n'importe comment et nous traiter de n'importe quelle manière. À partir du moment où il y a un rapport de force qui s'installe, eh ben. Nous, on pense que c'est vers là en fait, qu'il faut aller. Il y a une stratégie, c'est quand ils tuent, c'est défaire, démonter les mensonges de la police et faire une contre-enquête. En tout cas, sur l'affaire Youssef kaïf c'est la contre-enquête qui a été faite par les militants du MIB à l'époque, qui a permis aux journalistes et aux télés d'ouvrir leur journal en, en mettant un coupable à quitter. Quoi. Enfin, ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore euh, à l'ordre du jour. Enfin, nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes méthodes depuis 30 ans. C'est toujours les mêmes méthodes. C'est les mêmes méthodes, c'est des syndicats qui commandent. Les premiers communiqués, ils sont faits par la police. Et nous, nos versions, elles arrivent bien longtemps après. Bien longtemps. Mais c'est pas grave, parce que nous, on a le temps, Aujourd'hui, on se dit qu'on a le temps. On a le temps de se battre, on a le temps de s'organiser. Et on a le temps de, peut-être, reprendre des méthodes du passé avec les méthodes d'aujourd'hui, faire un truc... Euh Couscouspa et là, comme on dit, et tout, et euh, peut-être qu'on se rencontrera à des moments bien précis, justement. Parce que la seule manière de faire peur à la police, nous, on pense, c'est d'être là au tribunal aussi. C'est très important d'être là devant le tribunal pour soutenir les familles, et de montrer aux syndicats de police que nous aussi, on, sait ce... que nous aussi on est solidaires entre eux. Parce que la police, c'est quoi en France C'est 120 000 policiers. Est-ce qu'ils s'aiment tous On sait tous que non. Mais dans ces affaires-là, ils sont solidaires. Je pense que nous, on doit faire la même chose. À un moment donné, on doit leur montrer qu'on est solidaires. Et face à ce problème-là de violence policière, violence eh ben, on doit parler d'une seule et même voix. En tout cas, nous, à l'époque, c'était comme ça. Et il y a eu des défaites, mais on a eu des victoires aussi. Bonsoir. Je m'appelle Abdourahman Kamara, je viens du Havre. Je vais vous raconter l'histoire de mon petit frère qui a été assassiné par la police, Abdoulaye Kamara. Le, au, au mois de décembre, le 16 décembre, il a été assassiné par la police de 10 balles, dont 26 tirant en sa direction. Soi-disant, il a agressé en passant. Ils l'ont assassiné de 10 balles, comme un chien. Maintenant, la famille on a porté plainte. Euh, L'enquête se poursuit. Deux juges d'instruction ont été nommés. Les GPN euh, mènent leur enquête. On attend le rapport de l'IGPN. Il y a deux jours, l'avocat, le procureur a classé sans suite le premier volet de l'enquête. L'histoire, voilà. euh, euh, l'enquête se poursuit à suivre. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quand même des, des, des structures qui sont déjà en place, qui sont organisées, euh, avec euh, voilà, peu de moyens, mais qui le font. Et il y a notamment euh, une association de famille qui s'appelle Urgence Notre Police Assassine. Et, euh, donc si vous voyez des t-shirts comme ça dans la salle, c'est voilà, cette, asso cette association-là. Et euh, je, voilà, il y, a il y a un autre réseau de famille qui s'appelle Vivolet aussi, et euh, qui essaye de mener aussi pas mal d'actions, et donc, euh, donc voilà, je voulais les, les citer. Je peux vous dire un mot euh, aussi sur, euh, par exemple, ce qui s'est passé à Marseille le 1er avril 2014, pour que vous ayez aussi bah, une histoire concrète, des faits sur, les, sur lesquels vous basez. Euh, on a mené là une contre-enquête, précisément, parce que ce que disait Samir derrière, c'est vrai. C'est-à-dire que avec ce que le, le MIB a fait pendant euh, 20-30 ans, bah, nous on a un peu pioché, comme tu disais, faire un mix. Parce que quand ils nous ont parlé, quand ils nous ont dit ce qu'ils faisaient, bah, on s'est mis aussi à le faire quelque part, même si on avait commencé à différentes manières. Mais on s'est dit, ça c'est la, la, la, la bonne voie, il faire la contre-enquête. Donc rassembler un maximum d'informations. Le 1er avril 2014, on est dans les quartiers nord à Marseille, à fond vert, et il euh, bah, y a un gamin qui s'appelle euh, Morad, qui est au bâtiment, et il euh, y a deux flics en civil qui arrivent, ils font une intervention. Ils se font passer pour des acheteurs de, de barrettes, barrettes de chiffres. Euh, il se trouve que Morad était dans le bâtiment. Et euh, bon, il reconnaît les flics, parce que c'était des flics du centre-ville, et lui il connaissait bien le centre-ville de Marseille, et du coup, il reconnaît direct les flics, les flics le reconnaissent, et il se taille. Il se taille où Il va au deuxième étage du bâtiment, il se réfugie dans un appartement, donc il trace, il y a un des policiers qui le poursuit, un autre qui va en bas du bâtiment, le policier qui il le poursuit, il, ben, il entre, il le euh, suit jusqu'au balcon, il court, là, le gamin, il essaie de passer d'un balcon à l'autre, je dis bien le gamin, parce qu'il avait 16 ans, et que la Provence directe, ils ont parlé d'un charbonneur, donc un dealer, un j-dealer, histoire de le classer, toujours catégoriser, toujours criminaliser la, la victime. Et donc il essaye, euh, dans la précipitation, de passer d'un balcon à un autre, ce qui est dangereux. Et euh, là où ça commence à poser problème, ben, c'est euh, dans, dans les faits judiciaires, on va dire. C'est euh, que le policier, quand il a fait son témoignage au niveau de la police des polices, il a dit ben, Moi je ne suis pas rentré dans l'appartement. Le lendemain, il fait un deuxième témoignage, toujours à la police et police, et il dit « Finalement, je révise mon témoignage, je me suis trompé, j'ai eu peur de vous le dire, mais je suis rentré dans l'appartement, je lui ai même tenu le bras pour pas qu'il tombe. » D'accord Première incohérence. Ensuite, deuxième incohérence, le policier qui le réceptionne en bas, euh, dit euh, l'avoir mis en position PLS, position latérale de sécurité, pour euh, voilà, essayer de faire les premiers secours, euh, etc. Or, nous avons rencontré des témoins qui disent « Non, ils l'ont vraiment secoué fort pour lui prendre sa sacoche. Euh, bon, ok. Ces gens-là n'ont pas été entendus par la police des polices. Clairement, c'est des personnes qui sont prêtes à témoigner. et vont sûrement le faire parce que l'affaire a avancé depuis. Tout ça pour vous dire que ça s'est passé le 1er avril 2014, que l'enquête de la police des polices a été fermée le 9, non le 10 juillet, donc trois mois après, sur la base de deux témoignages en dehors des, des policiers, eux-mêmes, qui avaient des témoignages contradictoires. Et dans ces témoignages-là, il faudra aller lire les enquêtes, on a fait toute une contre-enquête. Vous verrez, il y a un habitant du quartier qui était aspirant policier, puisqu'il était en train de passer les concours, etc. Et la deuxième personne était aussi dans les forces de l'ordre. Donc ça, c'est juste, on, peut, on met le doigt, on pose les questions. Comment ça se fait que vous, vous donniez de la crédibilité aux témoignages de ces personnes-là, euh, et pas aux autres Pourquoi vous entendez certaines personnes Et pas toutes, Etc. Et euh, donc on a fait ce travail de contre-enquête, on a fait un article, on a fait une soirée un peu comme aujourd'hui pour mobiliser des gens sur Marseille. Euh, on a mené euh, ce combat-là, la, la police de la police a déclaré, elle a fait ses conclusions, elle a dit non franchement il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de faute professionnelle, elle a dit au procureur de la République, vous pouvez faire un non-lieu. Donc il déclare le non-lieu. Et on sait en parallèle, hein, on peut vous sortir les documents, c'est pas du mytho, et même nous on a hallucine quand on tombe là-dessus. C'est-à-dire que le policier qui poursuivait Morad à ce moment-là, la veille où l'enquête de l'IGPN est, est fermée, il a reçu une médaille de la sécurité intérieure décernée par Bernard Cazeneuve, le premier le, le ministre de l'Intérieur. Voilà. Des, des faits comme ça qui arrivent, comme des coïncidences. C'était une insulte, forcément. Pour la famille, c'était vraiment une insulte. Elle n'a pas compris qu'en pleine affaire, alors que l'IGPN est en train de faire ses conclusions et tout, vous lui remettez une médaille. Alors que tout n'est pas clair, on n'a pas fait le... La clarté sur les circonstances, etc. Donc, un, voilà. donc sur ce, la famille s'est constituée partie civile, donc vraiment elle a porté plainte en son nom. Voilà. Euh, ça, en tant que collectif, on peut céder aussi sur, sur, on comprend, si on ne comprend pas certains termes juridiques, ça, ça fait partie des exemples aussi de choses qu'on peut faire entre nous. Elle a porté plainte, et finalement, le procureur de la République de Marseille a décidé de réouvrir le dossier et de nommer le juge d'instruction. Com comment d'un côté tu dis euh, non-lieu, six mois après tu dis en fait il y a assez d'éléments pour réouvrir l'enquête. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu ce travail-là derrière, c'était mort. C'était euh, affaire classée, c'était euh, on s'en bat les couilles. De toute façon, ils ont fait leur travail et on ne va pas chercher à poser des questions. Et c'est ce que j'ai pas dit au début dans la présentation, c'est que nous on fait toujours le parallèle entre ben, les procès de policiers. On sait que c'est une catégorie privilégiée, mais là, à ne pas punir quand il y a, il y a homicide, c'est quand même très, très, très, très, très, très grave. Ou même à pas mener l'enquête. Donc, on, on, se, on mène un combat quelque part pour l'égalité des droits. L'égalité des droits, parce qu'on sait très bien que quand c'est des jeunes de quartier qui sont au tribunal, il faut moins de 15 minutes pour leur mettre 3 ou 6 mois de prison, direct. Pour euh, des insultes à gens, pour des vols euh, des vols ridicules, donc pour, parfois des choses que vous n'avez pas faites. Parce que dans l'affaire de, de, de villiers le -Bel, il y a les frères Kamara, mais j'espère que Mafal, qui est un des grands frères d'Abderrahman et d'Adama, j'espère qu'il va, il va arriver, Là, il était dans les transports, il a témoigné aussi. Dans cette affaire-là, il y a eu euh, bah, trois autres inculpés, à la base, qui ont fait trois ans de prison, dont un qui s'appelle Mara Kanté, et Mara. à 20 ans, il avait une carrière de, de foot, euh, pas assurée, c'est jamais assuré, mais en tout cas il pouvait espérer une carrière de foot. À 23 ans, il sort de prison, bah, tu ne peux, peux plus espérer cet avenir-là. Et surtout qu'il n'avait rien fait, que ça a été reconnu par la justice, et que, et que pour lui, en tout cas dans son cas, ça, ça a été... Euh, il est passé au grand, au grand journal, dans les grands médias, et ça a été démontré par A plus B. Et ils auraient pu le faire pour Abderrahman et pour Adama. Donc là, maintenant, ils en sont à quand même des... Près, près de 7 ans de prison. Donc euh, j'espère qu'ils puissent sortir d'ici euh, peut-être 2-3 ans, s'il si y a des, des de peine, etc. Mais ils sont au courant. Voilà, tout à l'heure ils nous ont appelés, ils savent qu'on fait ça. Et, et remercier tout le monde euh, voilà, de, de, déjà d'être là, de s'informer et de continuer à foutre un, un peu le, le bordel quoi, parce que parce qu'au moins on qu'on ne s'était pas. Euh, voilà. Et, et je ne sais pas combien il y a eu d'incarcérations après les révoltes de, de bidet, tu te souviens de gros C'était presque plusieurs centaines ou non Dizaines. Il y, eu... il y a eu trois vagues d'arrestations, en fait, il y a eu plusieurs vagues de procès. Il y a eu des, des procès pour des délits plus mineurs comme des procès pour Okaï pour des gens qui, qui se faisaient arrêter avec un paquet de cigarettes euh, sorti d'un tabac qui avait été pillé ou des trucs comme ça. Et ça, ça a été pas mal de procès en comparution médiate. Et après, Joe, il disait en fait euh, que Mara là, il a été acquitté, que ça a été prouvé pour A B. En fait, c'est pas vraiment ça parce qu'au final, il n'y a rien qui a pu être prouvé pour A B puisque le procès, euh, en fait, on ne on, on l'a pas rappelé parce qu'on voulait laisser Mafal en fait... Euh, un des frères de la famille camara à revenir un peu sur les faits, mais en gros, vu qu'on ne sait pas s'il va arriver, euh, il faut dire en tout cas que, que ces procès-là, en fait, c'était des procès exception, avec des mesures exception, avec des dispositifs légaux qui ont été testés pour la, pour la première fois, comme les témoignages sous X rémunérés. Donc, euh, en fait, justement, avec le truc, euh, les preuves, les preuves, etc., dans les procès pour homicide, ça doit être le truc accablant qui conduit à justement, à condamner pour A plus B. Ça, c'est un truc qui n'a jamais existé dans, les, dans le procès en première instance, c'est le, le procès en appel de villiers -Belles puisque justement toutes les techniques qui sont vantées par la police et qui justifient aussi tout le budget qui est, qui est alloué à la police, c'est-à-dire l'ADN, la vidéosurveillance, etc., il n'y a rien de, aucune de ces technologies qui a permis justement de donner ce qu'ils appellent des preuves ou des trucs, des éléments objectifs qui auraient permis de condamner en disant par A plus B, vous, vous, on peut prouver que vous êtes coupable de tentative d'homicide, vous avez tiré, etc. Parce que justement l'histoire de la silhouette dont parlait Joe, c'est une histoire qu'on retrouve à l'identique dans le procès de vieux puisque... Voilà, une des, un des éléments à charge, c'est qu'il y a un des flics qui dit, oh ouais, ouais, j'ai reconnu sa silhouette, il était cagoulé, j'ai reconnu sa silhouette et j'ai reconnu sa tête sous le cagoule. Et euh, donc voilà, il y, y a tout un élément de fait. Et je voulais attirer votre attention sur la banderole qui est derrière là, qui dit la police assassine, la justice acquitte. Voilà, c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de morceaux de rap, etc. Et on a eu pas mal de débats en fait avant de faire cette banderole parce que c'est vrai que c'est un, un slogan qui, qui est assez inexact en fait, parce que dans la plupart des cas, dans de la écrasante majorité des cas, la justice elle la quitte pas parce que tout simplement il n'y a pas de procès. L'écrasante majorité de ces affaires, elle se termine par des non lieux Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, en tout cas, des précisions sur les deux procès. Moi, je m'appelle Apolline, du coup, j'ai de Strasbourg. Strasbourg, côté d'Allemagne. Du coup, nous, on n'a pas de collectif anglo-mort. Il y a eu un MIB à un moment donné, en 1998, il me semble. Il y a eu un festival permanent entre 1998 et 2003. un festival permanent contre les lois racistes. Donc voilà, enfin, on ne parle pas non plus de rien aujourd'hui. en tout cas, ces collectifs-là, ils n'existent plus. Et euh, moi, je fais partie aussi euh, de collectifs antifascistes euh, de Strasbourg. Et euh, là, cette année, euh, je suis allé rencontrer la famille de Hossine Bourras. Euh, Hossine Bourras, je ne sais pas qui en a entendu parler. Euh, c'est un jeune homme euh, de Colmar qui avait 23 ans. Et euh, euh, l'an dernier, il était incarcéré euh, pour un, parce qu'il a braqué un bruit avec un, un pistolet factice. Euh, et euh, du coup, il était en transfert, euh, dans transfert vers le tribunal. Il y a sa famille qui l'attendait, qui devait le voir. Et le jour même, la famille euh, on leur a dit Bon, bah, c'est la journée euh, sans leur donner plus d'explications. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le lendemain, la famille a appris par les médias que Bourras, euh, pendant le transfert, il était conduit par des gendarmes euh, volontaires et euh, il, euh, enfin, il a été tué d'une balle dans la tête euh, par un gendarme. La famille, elle l'apprend comme ça, euh, enfin, par les journaux même, euh, avant même de procurer à l'appel. Et euh, du coup, moi, je, ça s'est passé euh, le, le, en août 2014 l'été dernier. Il euh, y a eu une marche blanche, deux marches blanches qui ont rassemblé 150 personnes. Il y avait une banderole euh, où il y avait écrit mort, au Bourras, mort pour rien. Et là, en euh, début d'année, janvier, je suis allé rencontrer euh, la famille. Donc euh, Etia, il y a une page Facebook qui s'appelle Au Bourras. Et euh, j'ai euh, rencontré Etia la cuisine. Et je lui ai, je lui ai dit qu'on voulait faire un événement contre les violences policières euh, au Moulodoe à Strasbourg. Et, euh, et que voilà, pour, rencontrer, pour la rencontre réelle, on est euh, en contact avec des collectifs euh, bivolés, on chante la police assassine, savoir que la famille avait déjà fait des démarches, euh, ils avaient déjà contacté le MIB, euh, il y a la mère de Sinebouras qui est en contact avec la mère de Mourad, donc voilà, je n'étais pas la première à essayer de faire un lien euh, avec cette famille là, les militants. et la maison militant et il savoir aussi que... Euh, voilà que les, les circonstances euh, ce qu'on appelle ce meurtre. Aussi une bourrasse, quand il était dans la voiture, il était menotté. Et euh, les, la version officielle, c'est qu'il a essayé de s'enfuir. Donc un jeune homme qui est menotté. Euh, il y a eu une reconstitution le 2 juin là, de cette année. Les flics n'étaient pas d'accord s'il était menotté devant ou derrière. Alors, rien que ça, il y, y a un gros flou. quoi. Je pense qu'il y aura un procès qui va venir. Mais là, je ne peux, peux pas donner plus d'informations. Euh, plus la famille aurait bien voulu être présente, mais c'est Ramadan, il y a les vacances, et je pense que là, il y a besoin de temps aussi, quoi, pour, pour se former, pour en parler. En tout cas, nous, le 20 juin, là, de cette année, on a organisé une journée contre les violences policières, où il y avait cette famille-là qui était présente. Il y avait aussi Moumis Abdallah, qui, est, qui fait partie de l'agence Immédiat, parce que depuis les années 83, il y tout un boulot de contre-information sur ce, ce type d'affaires. Et la journée, c'était euh, hyper intéressant, parce que c'était quand même une première euh, localement à Strasbourg. Avait, on était une soixantaine, même plus, 70 personnes euh, pour un 20 juin, c'était quand même pas mal. Et il euh, y avait des, des collectifs de l'ATMF, euh, des collectifs antifascistes. Après, euh, on manque de collectifs, on manque, euh, on manque euh, de groupes fo formés sur ces questions-là. En tout cas, le temps de, de discussion, d'échange, il, euh, il était hyper intéressant, parce que du coup, ça permettait directement euh, de faire connaître l'affaire. Il y avait euh, des cousines qui étaient là, la mère qui était là, enfin, presque une dizaine de membres de la famille qui étaient présentes. Et ça, ça a fait plaisir, parce qu'à la base, il ne devait y avoir qu'une qu cousine. Et au final, il y a pratiquement une dizaine de membres de la famille qui sont présents pour témoigner de ça. Ça prouve que quand même, euh, il y avait une volonté d'être présent, d'être là, de partager là-dessus. Et toute la discussion, c'était euh, sur, euh, sur bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant bah, la, Enfin, c'est la famille aussi, la première personne qui se posait la question, euh, voilà, est-ce qu'on est qu va monter un comité Alors, actuelle il y a un avocat, mais on, on sent que la famille n'a pas envie de, de se contenter de ça, de laisser l'avocat gérer l'affaire. Euh, C'était intéressant d'avoir aussi Mognis Abdallah présent, parce que lui, il apportait vraiment une dimension euh, bah, historique, un, un recul qui était super intéressant sur ces affaires-là, il donnait des témoignages... Euh, des affaires qui se passaient en 70, 77, 80. Et c'est vrai que du coup, directement, il donnait les éléments. Bah, quelles stratégies peuvent être envisagées Quelles stratégies ont déjà été mises en place Qu'est-ce qui a gagné Qu'est-ce qui a perdu sur le plan judiciaire Mais en même temps, bah, qu'est-ce qui a permis bah, de, de, de fédérer, de mener des campagnes ouais, Qu'il faut qu'encore aujourd'hui, il y a quand même un réseau qui existe, quoi, et sur lequel on peut s'appuyer. Et euh, là, Prochainement, la prochaine étape, c'est que le 31 août, il y aura un rassemblement à Colmar, parce que ça fera bah, un an que aussi une a été tué. Et du coup, ça, c'est la prochaine étape euh, au niveau local. Et euh, l'envie, en tout cas, de la famille qu'elle a exprimée suite à, à cette rencontre-là, c'était euh, de former un comité pour, euh, bah, pour, euh, pour vraiment euh, essayer de, de, bah, de mener cette lutte pour le monde la vérité et la justice. C'est la première des choses et, et nous, on a envie de continuer à les souvenir sur cette lutte-là, de garder, de garder contact avec les collectifs qui existent et, euh, et surtout euh, bah voilà, de ne pas non plus leurrer, la justice, on va essayer de, de, jouer, de jouer leur jeu pour, pour, obtenir, pour obtenir quelque chose au niveau du jugement, mais surtout à une autre échelle, essayer de... Bah, enfin, Au-delà au de juste... Juste la justice, c'est de, de se renforcer sur les réseaux, pour que ça reste plus. Il euh, y, euh, y a un communiqué aussi qui a été écrit par les membres de la famille, qu'on a retravaillé ensemble. Et euh, pour le moment, il est sur les tables de, de, de B-Boy Conscient. Et sinon, il va vite tourner sur les réseaux, je pense. Voilà, mais... moi je trouve c'est important quand même euh, d'être présent ici pour parler de, de cette affaire-là aussi. Et, et voilà, pour continue à à tisser les réseaux, et moi ce qui me semble le plus important c'est euh, qu'on garde vraiment le dialogue euh, avec euh, les réseaux existants, nous localement c'était le principal travail euh, lors de la journée du vin, c'était de faire un dialogue avec les, les associations qui existent déjà, avec la TMF avec euh, le Génépi, avec euh, les collectifs euh, de Colmar, de Mulhouse, et vraiment essayer de créer un réseau euh, qui fait que quand on, si on organise des événements euh, pour les prochains mois, qu'on bah, essaie de, de taper le plus fort possible. Euh, je viens de Damarie voilà comme disait Samir là. Je voulais remonter sur un truc, sur euh, là, on va il parler de la justice un petit peu. Il n'y a pas de justice. On la peine de parler de justice, il n'y a pas de justice. Il y a 20 ans, 30 ans, les gamins se faisaient tuer d'une balle dans la nuque. Damarie Lévis, le gamin, il est passé à 36 km heure, il a pris une balle dans la nuque. À Mont la jolie il a pris une balle dans la nuque. Euh, il tirait, il était par légitime défense. Euh, Amin Bentoussi, il a pris une balle derrière le dos. Il n'y a pas de justice pour nous il n'y a pas de justice il faut se le dire, il faut arrêter de leurrer les gens et dire justice, il n'y a pas de justice il y a une mafia il y a une justice raciste, il y a une justice complice j'ai pas envie de faire le buzz ici mais il faut le dire, on est plus il y a 30 ans on n'est plus il y a 40 ans on, on s'est battu, je me suis battu avec des amis, avec une famille pour justement que justice soit faite sur plusieurs cas, il n'y a pas de justice on en fait le tour à travers la France des policiers condamnés il n'y en a pas, il y en a peu. Il y en a un à Lyon parce qu'il a mis une balle dans la tête à un mec dans son bureau euh, en garde à vue, C'était à Lyon en 97. Celui-là, on ne pouvait, hein, celui pouvait pas le couvrir. Celui-là, c'était trop gros pour le couvrir. On parlait tout à l'heure des, euh, des outrages et rébellions. C'est devenu un business lucratif dans les quartiers. Il y a des policiers, vous les regardez, si vous faites, si vous faites la permanence au tribunal, c'est les mêmes qui se portent partie civile tout au long de l'année sur des jeunes. Voilà, ça leur fait rentrer un petit PQ tous les mois, ça leur a arrondi temps de mois et en même temps ça grille la mine de certains jeunes dans le quartier. Voilà, aujourd'hui quelle stratégie adopter adoptée Plus parler de justice. Bien sûr faire un combat, mener un combat judiciaire, mais arrêter de pleurer les gens, arrêter de pleurer la famille. Il y a trop d'histoires derrière qui se sont passées pour qu'on puisse se permettre d'être encore utopique. J'aimerais bien y rêver, c'est écrit dans mon t-shirt Justice en banlieue, il a 15 ans ce t-shirt, il n'y a rien qui a qu évolué, ça empire, avec les lois liberticides qui sont faites aujourd'hui, ça va empirer. Voilà tout ce que je veux dire, justement, aujourd'hui, c'est quand même une victoire d'être là tous ensemble, il y a 10, 15 ans, voilà, un an après, il y avait une petite commémoration dans les quartiers, il y avait une petite fraise qui était faite. Aujourd'hui, il y a des gens qui se rassemblent à travers, à travers la France, à travers la banlieue parisienne. Eh bien c'est un petit plus, aujourd'hui c'est une toute petite pierre, mais voilà à nous de rajouter tout ça pour que nos enfants demain connaissent cette solidarité qui n'existe pas, qui n'existe pas dans nos quartiers, qui n'existe pas à travers les villes, qui n'existe pas aujourd'hui à nous, j'espère qu'aujourd'hui chacun qui est ici aujourd'hui n'est pas là à titre individuel, mais qui travaille au sein de son quartier, parce que c'est pas la peine, si on vient tous à titre individuel et à personne qui est importe dans son quartier, qui essaye d'aider, d'améliorer dans la vie de tous les jours, c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Voilà, quel discours on va passer. Aujourd'hui, voilà, quand on, on, on s'est battu pour la justice, est-ce que 15 ans après, 20 ans après, les plus jeunes me demandent, ils me posent la question, alors, la justice, on a rétabli une vérité. Comme disait Samir, ça, la vérité, on l'a rétabli. On a, on a rendu l'honneur à nos défunts, à tous ceux qui sont partis, à toutes les victimes qui sont partis. Ça, on le fait, on le fera encore. Et ça, c'est la plus grande victoire. Parce qu'eux, ils seraient là, ils crieraient ce qui s'est passé. Ils n'ont pas l'occasion d'être là pour dire ce qui s'est passé. Donc à nous de le faire, à nous de rétablir la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le, là, on le voit, c'est un sujet extrêmement compliqué et problème. c'est Il suffit juste de voir le décalage des médias français par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Ça va de soi en France de dire que la police américaine, en partie, est raciste ou en tout cas, est basée sur des logiques raciales. Le dire en France, c'est à vous. Les mêmes médias attaqueront avec plaisir la police américaine. Mais quand on leur pose la question et par rapport à la police française, c'est la police française est un tabou en France. La police française, on accepte que la police française a un traitement d'exception par rapport à certains types de populations. Vous l'entendez, dans les politiques, il faut que les, la police ait une plus grande large marge de manœuvre par rapport à des quartiers, parce qu'ils sont beaucoup plus durs, ils sont plus, beaucoup plus difficiles, donc c'est institué. Il y a un traitement différencié au travers de la police et de la justice par rapport à certaines populations, et c'est accepté par la société française. Elle l'accepte. Quand on voit les mobilisations pour les violences policières, il n'y a personne. Beaucoup de gens tripent sur ce qui se passe aux états unis mais pour faut regarder ce qui se passe en France. Pas grand chose. Ça repose sur quelques épaules, quelques collectifs. On a un problème en France, c'est structuré sur la longue durée. Il y a eu des générations de militants qui se sont battus sur les violences policières, il y a eu un problème de transmission, mais surtout de structure. Il y a un observatoire international des prisons. il y a des observatoires sur tout, mais il n'y a pas d'observatoire en France sur les violences policières. Pourquoi Il y a un problème de financement, il y a aussi un... Il y a la question de l'expertise, il ne suffit pas de dire que la police tue plus dans les quartiers qu'ailleurs, qu'elle tabasse plus que dans les quartiers, il faut le prouver. Sinon les gens vont dire, vous n'avez que des discours. Il faut accepter que des militants ou des gens deviennent experts des violences, de la question policière. Comme pour la justice, c'est pas l'illusion de dire que la justice nous rendra justice. La justice est un champ de bataille politique. Si trop souvent j'entends dans les discours depuis plusieurs années sur les questions des violences policières, ça ne sert à rien d'aller en justice. Qu'est-ce que tu as à proposer aux gens alors à un moment, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait personne dans les mobilisations et les commémorations, parce qu'il n'y a aucune perspective concrète à donner aux gens. Les gens ne vont pas aller tous les ans pour pleurer des morts auxquels il n'y a rien. Tu, si tu ne proposes pas ton, ton devoir minimum de militant, c'est de proposer une stratégie des perspectives. Ce n'est pas de dire que tu vas renverser euh, la police ou l'État je pas, c'est de dire que tu peux gagner des trucs. Ce n'est pas parce que tu vas en justice que tu auras des, tu auras des défaites judiciaires. La, la quasi-règle, c'est des défaites judiciaires. Des défaites judiciaires peuvent être des victoires politiques. Le cas de Youssef Caïf, c'est une défaite judiciaire. Il a été relaxé. La victoire politique et symbolique, c'est que même la presse a considéré qu'il y avait un coupable en liberté. C'est unique. Même les gens du mythe qui pourront dire, ils ne l'avaient pas vu sur le moment pour eux, ça leur a pris un coup parce qu'ils s'étaient investis, ils avaient tenu trois jours devant le tribunal, et ça sort avec la police, des, des, des cortèges de police en train de faire la fête parce que le leur, euh, le leur a, été, a été libéré. Sauf que quoi Politiquement, c'était une victoire. Ils, on n'a pas su, le MIB n'a pas su s'en en, en parler parce que tu es fixé. Une victoire, une défaite judiciaire peut être une victoire politique ou symbolique. C'est là la question sur les enquêtes, elle est extrêmement importante. Tu peux amener contre des versions, des multiples versions policières elles sont renouvelées parce que tu as des gens qui ont dit non, là c'est faux, là c'est faux. Tu as eu des, dans des campagnes sur les violences policières des gens qui ont sorti des pièces du dossier en disant ce que vous dites, c'est faux. Tu as en face de toi une machine médiatique, mais surtout des syndicats de police qui ont des avocats permanents qui savent comment parler. L'autre question, c'est la stratégie du judiciaire. Trop souvent, l'avocat, c'est parole d'évangile. Ah, face à un avocat qui te sort ça, ça, ça, ça, t t ça, le plus simple, tu veux dire quoi Et le problème, c'est le combat à l'intérieur même des collectifs par rapport à quelle stratégie judiciaire. Genre, tu peux renvoyer ton avocat. Ça paraît un... Nous... Non, mais si tu le choisis, c'est toi qui impose la stratégie. C'est pas lui qui va te dire, le mieux c'est ça. Non, ça, c'est ce que vous voyez parce que vous êtes... C'est toute la preuve des aides des Bouna et d'autres, ou même des gens après, on se dit, mais en fait, toute la stratégie judiciaire était de la merde. Mais on n'a pas osé, parce que X, parce tu as l'autorité judiciaire de l'avocat, et ainsi de suite. Eh ben il faut devenir expert. Il faut qu'à un moment, les gens décident, au lieu du coup par coup, tu avais l'idée depuis plusieurs années de créer une structure nationale, permanente, à côté des collectifs de famille, parce que chacun a son, a son calendrier. C'est la complexité, elle est là. C'est entre le calendrier politique des familles, qui a un calendrier judiciaire et commémoration, et le calendrier classi politique classique sur les violences policières. Trop souvent, c'est le truc des familles. Mais le problème, c'est qu'on le voit. Ça dépend des familles. Certaines ne veulent pas, elles ont honte. Voilà. Et non, il y avait un casier, machin, parce que les syndicats te lâchent le casier judiciaire, le fichier stick et tout ça, donc la famille est pointée. Quand la famille a un certain réseau, c'est ce que tu vois dans certains quartiers, pourquoi telle famille ça bougeait pas Parce que la personne qui est morte est issue d'une famille qui, a une, qui avait un certain poids dans le quartier, ou, euh, qui, ou des personnalités dans la famille, ont décidé de s'y impliquer. D'autres, il n'y a rien parce que ils n'ont pas les moyens de politique, quand t'as le maire qui vient te voir et dire « Ouais, on va s'en occuper », t'as l'avocat qui dit « Faites ci et ça », tu fais quoi bah, tu, tu, euh, voilà. tu peux pas. Et ça, c'est la difficulté. À chaque fois, on réinvente l'eau chaude. Dire l'avocat, c'est pas parole d'évangile. Choisissez la stratégie que vous voulez. Vous pouvez, tu peux être en opposition avec une stratégie familiale Nous, nous on peut pas vous suivre. » Trop souvent, on se tait. Et après, « Ouais, mais c'est le maire. » Tu avais dit, ouais, mais pourquoi tu ne l'as pas dit au moment ben Parce que ben, tu peux avoir, il faut le dire, tu peux avoir des stratégies contradictoires, tu peux ne pas être d'accord avec des collectifs de famille, c'est leur droit le plus absolu. Ton droit le plus absolu, c'est de dire, je ne peux pas accepter ça parce que, par expérience, on va dans le mur. Le maire, il va vous lâcher, le Parti Socialiste va vous lâcher, le PC, la LDH va vous lâcher, le MRAP va vous lâcher, tous ceux que vous voyez qui arrivent, qui arrivent, ils sont 50 en réunion, 5 ans après, vous allez 3. Donc, euh, voilà. Et après, l'expertise, il a, y a une question financière. Les collectifs qui tiennent, les familles qui tiennent, c'est qu'elles ont réussi, parce que ça coûte de l'argent d'avoir un avocat sur la durée. Et les relais, non lieu machin, pour arriver à la Cour européenne des droits, ça de met des années. Et il faut tenir. Et autre truc, c'est que tu peux te battre sur la famille, sur la question de l'autopsie. « Première autopsie, machin, ça, ça, ça, ça. Ah non, euh, il faut faire une contre-expertise. Non, il faut l'enterrer parce que selon nos rites, il faut l'enterrer rapidement. » Donc tu te retrouves en confrontation. Et eh bien, il ne faut pas hésiter à dire « si vous voulez vraiment la vérité, il va falloir passer outre et faire une contre-expertise pour aller ça. » Ne pas hésiter. Le problème, c'est trop souvent sur les violences policières, on dit « il y a une seule stratégie. » Non, il y a des stratégies contradictoires qui font que des gens ne viennent plus à certaines commémorations, qu'il y a des clashs dans certaines collectives, mais qu'on ne veut pas taire parce que tout va de soi. Rien ne va de soi. Le, la question de la justice, c'est hyper important, c'est pas que tu peux gagner, c'est que c'est un champ de bataille politique qui a été déserté depuis des décennies en France. La justice est bourgeoise, on n'a rien à attendre. Aux États-Unis, les mêmes qui, qui tripent sur les États-Unis ne disent pas, mais vous savez que les militants sur les violences policières aux États-Unis, c'est des experts judiciaires. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une expérience de par leurs affaires. Certains, beaucoup de militants dits radicaux, sont passés par des cursus de droit. Parce que pour eux, le droit est un champ de bataille. Tu peux acquérir, tu peux faire l'autodéfense judiciaire, donner tes droits, euh, et ainsi de suite. Mais si on déserte des terrains en disant c'est niqué, il bah, n'y a pas de perspective. Si tu n'as pas de perspective, il n'y a rien. Et il faut juste dire qu'il y a des différentes stratégies. Elles existent. Il y en a ces paras institutionnels il y en a ces confrontations et tout. Mais il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plein. Et il faudra poser à un moment la question d'une structure ou d'un réseau national permanent avec des avocats, des gens experts sur la question judiciaire plutôt que du coup par coup avec des problèmes de thunes et ainsi de suite. Et le dire. Je sais que c'est à vous, parce que ça provoque des clashs et ainsi de suite, mais il ne faut pas s'étonner que 30 ans, 40 ans après, le seul rapport qui a fait du bruit, c'est un rapport d'Amnesty International sur les violences policières qui a apparu il y a 2-3 ans, et tous, toutes les données qu'ils ont ramassées, c'est des données auprès d de militants. C'est-à-dire que ces militants ont été dans l'incapacité de générer un rapport qu'Amnesty a fait, ça a fait un bug, ça, ça a fait du bruit. Pourquoi ces militants n'ont pas été capables de produire, leur, de mettre en avant le savoir, l'expertise qu'ils avaient mis en place Parce qu'on n'est pas dans un truc de combat politique sur la question de judiciaire, de combat politique par rapport aux médias, de mettre sur le... de viser les syndicats de police. Pourquoi Genre l'affaire sur Abdelhaj Imagini a mis en avant la question de l'interpellation et des techniques de pliage, des tremblements et tremblements et de pliage. C'est parce que certains se sont mis en avant, c'est ça qu'il faut taper. C'est comment la police interprète. C'est pas les grands discours sur la police et l'État. c'est la façon dont vous avez utilisé ces techniques qui d'ailleurs sont interdites dans beaucoup de polices dans le monde parce qu'elles sont létales au sujet... à. Avoir l'expertise, ça a fait du bruit. Et ça remis même des, des flics qui se sont dit « ouais, mais c'est ce qu'on nous a appris ». Pourquoi on ne s'intéresse pas à comment sont s'enfermer la police Pourquoi on ne s'intéresse pas alors que ailleurs dans d'autres pays, sur lesquels les mêmes qui tripent en France, s'intéressent et sont experts des questions judiciaires En Angleterre, tu le Monitoring, c'est un vieux groupe anglais sur les violences policières, ils sont littéralement une institution. Voilà, il faut à un moment poser la question de la permanence et de mettre en avant toute l'expertise et l'expérience qu'on a. Sinon, c'est du coup par coup et à chaque fois, on réinvente. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'on peut avoir des logiques et des stratégies différentes ou contradictoires avec des collectifs de famille. Et elles ont le droit le plus absolu, ces collectifs. Mais en tant que militant sur les questions policières, on peut dire sur ce calendrier, ça ne va pas de soi parce qu'il y a toujours la polémique. Pourquoi vous mettez cette affaire judiciaire de telle famille en avant plus qu'une autre et tu as des concurrences entre familles qui sont normales. Pourquoi, moi, mon fils, il est moins mis en avant que, que l'autre, et ainsi de suite Ça, euh, ben voilà, et ça, provo ça provoque des clashs, ça fait que depuis 30 ans, il n'existe pas de réseau permanent, de structure nationale sur la question des violences policières. Et il faudra un moment ben mettre ça sur la table, sinon c'est constamment, régulièrement, Commémoration, première commémoration, il y a du monde. Deuxième, un peu moins. Au bout de cinq ans, plus rien. et on est où l'affaire, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quelle est la vraie version, je ne sais pas, j'ai entendu, mais tu as entendu la première version et l'autre version, tu la popularises. L'un des succès qui avait fait une affiche du MIB pour l'affaire Youssef Khaïb, c'est qu'ils ont sorti une photo qui montrait que le flic avait tiré dans le dos. L'avocat a dit non, vous ne pouvez pas c'est secret d'affaires. de l'affaire. Les mecs, ils ont dit, fuck off, on le fait, on l'a fait. Ils ont pas... Et ils ont, as eu des affiches où tu voyais la reconstitution, a a, elle a impacté énormément parce que tu mets sur le devant de la scène les contradictions de la version policière. Si tu restes sur un discours en disant la police, la justice, c'est mort, ok, t'étonnes pas que personne te suive. Parce qu'il faut convaincre les gens dans les quartiers et ailleurs que tu peux avoir, que tu peux réussir, sinon c'est mort. Soit ce soit juste la victoire symbolique d'avoir mis la vérité sur des familles qui, au moins, la vérité a été éliminée. Après, la condamnation, c'est autre chose. Mais déserter le terrain judiciaire, déserter tous ces terrains d'expertise au profit de... On se met en recul parce que ça pose à bah, la preuve le résultat. Voilà. Désolé d'être... Donc, euh, je vous remercie d'être là. Ça fait plaisir de... de voir autant de personnes. Et euh, voilà. Donc, euh, moi, je suis venu pour me présenter parce que voilà. En... Euh, avec Joe, euh, il est venu me contacter pour pouvoir... Euh, Faire une action en lien avec les émeutes de Belle et pouvoir apporter son aide aux familles et à, et à ma famille, aux enfants qui sont décédés à Belle, comme euh, Laramie et Mouchine. Voilà, je vous explique en bref euh, Laramie et Mouchine ils sont décédés en 2007 euh, suite à, à un accident de voiture par la police. Et euh, suite à ça, il bah, y a eu des émeutes, des émeutes qui ont duré trois jours dans VML, en sachant qu'il euh, y a eu trois, euh, 400 personnes, euh, personnes euh, en l'occurrence des jeunes, qui sont confrontés à la police pendant durant trois jours. Et euh, par la suite, il bah, y a eu des coups de feu envers la police, parce que déjà il y a deux jeunes qui sont décédés à l'heure d'aujourd'hui, Mes parents, euh, voilà. Euh, suite à ça, euh, peut-être un an après, la police ont fait leur enquête et soi-disant, eh ben, euh, sur 400 personnes, ils ont, ils ont décidé de prendre deux personnes, on va dire, sur euh, 400 personnes. Et ces deux personnes-là, c'était mes petits frères. Donc, euh, pour moi, c'est une affaire politique. Et aujourd'hui, mes frères sont victimes de la politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont mangé 15 et 12 ans pour des faits qui n'ont pas commis. Voilà. Maintenant, euh, aujourd'hui, bah, euh, comme il disait notre cher collègue, euh, comme quoi, bah, les mairies, euh, tout ce qui est euh, administratif, tout ce qui est euh, en lien avec l'État, entre guillemets, euh, on n'a aucun aide. Aucune aide. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, euh, en sachant que l'argent, ça pose problème pour payer les avocats, pour payer. Euh, pour soutenir les familles qui, en sachant que mes deux petits frères ont trois enfants à charge bon, un peu plus à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y en a qui continuent cette vie mais euh, voilà donc euh, avec euh, Joe, Manu et euh, d'autres euh, partenaires on a décidé de monter cette action pour pouvoir aider les familles euh, pour pas les oublier et euh, après, je ne pourrais pas dire plus parce que euh, si on doit entrer dans les détails à l'heure d'aujourd'hui, c'est super complet. Moi, mes petits frères, aujourd'hui, ça va faire presque bientôt 8 ans qu'ils tournent. Euh, c'est pas facile pour eux. Euh, on en a déjà discuté euh, l'année dernière. Euh, je pense que, bon, il y en a qui, qui étaient là, qui ont déjà entendu parler euh, de ça. Je sais que, voilà, normalement, euh, à mi peine, ce qui veut dire euh, là, là, normalement, au bout d'un euh, certain nombre d'années. On peut demander la conditionnelle pour pouvoir sortir parce qu'on a des familles, ils ont des familles et parce qu'ils ont, ils ont un bon comportement là-bas. Et normalement, au bout de 7 ans, parce qu'un de mes qui a pris 12 ans, normalement, au bout de 7 ans, il peut demander à sortir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que notre affaire, elle est politique. Et ça, je pense que Sarko l'a bien fait comprendre. Parce qu'à de Sarko, c'est en 2007, et il a bien fait comprendre que ce euh, sera une peine exemplaire. Et ça, je pense que la juge, derrière son dossier, il y a écrit en rouge, peine exemplaire. Ça veut dire que même s'ils ont des droits de pouvoir demander à pouvoir sortir demain, eh ben, ce ne sera pas possible. Parce que c'est une peine exemplaire, et voilà. Aujourd'hui, ben, on fait avec. On espère qu'avec le temps ça va aller et bon aujourd'hui ça va faire 8 ans donc il ne nous reste pas grand chose. Encore peut-être 2-3 ans pour Adama et peut-être 4 ans voire 5 ans pour Abou parce qu'il a pris 15 ans. Donc voilà, moi après j'ai pas envie de, de trop parler de tout ça parce que ça nous touche. Après il y a, il y a eu des conséquences par la suite, euh, j'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà je j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails mais en tout cas ça me touche que vous soyez là et que vous participez c'est que vous mettez la main à la pâte parce que voilà, c'est pas facile d'avancer tout seul. Donc je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions, ben posez-les on sera là pour l'instant. Merci beaucoup. Quand on voit toutes les affaires qui sont brassées, nous, la, la, la position un peu qui émerge, c'est de dire, euh, en fait on ne peut pas cacher aux gens, on ne peut pas laisser euh, vivre cette illusion qu'on <coughs> qu aurait un truc à gagner dans la justice, dans le sens où la justice elle est là, on veut l'affirmer en fait. On le voit tout le temps, la justice et la police, elles sont là pour maintenir l'ordre social, pour maintenir l'ordre raciste, pour protéger les dominants, et on ne veut pas le cacher. Mais de l'autre côté, et avec ce que dit Faima, en fait, on pense que face à ça, il n'y a qu'un seul truc qui paye, on le voit à chaque fois, c'est la lutte, c'est de s'organiser. Et donc, comme il disait Mohamed, que c'est des champs de bataille et qu'il ne faut rien lâcher à ces niveaux-là. Et du coup, par rapport à ça, on en vient au truc concret, c'est qu'en fait, la seule chose que nous, on peut changer là-dedans, c'est les rapports de force, c'est être plus fort. Et de la force, il en émerge des quartiers des prisons de, de partout en fait. Des opprimés, il en émerge énormément et on, a, on la voit en fait dans ces enquêtes, dans tout ce qu'on fait. Des collectifs, il y en a plein, il y a plein de formes, des collectifs de famille des collectifs anticarcéraux, des outils, on a dit qu'il fallait les lister tout à l'heure, on peut le refaire mais quand même, des outils qui émergent de partout et qui se ressemblent, il y en a des caisses de solidarité pour faire front en amont, pour s'organiser avant, pas au dernier moment, des listes d'avocats, d'avocats avec qui on peut bosser, avec qui on peut, avec qui on peut faire confiance, avec qui on peut parler politiquement, euh, qui font aussi euh, gratuit ou l'aide juridictionnelle, des choses comme ça, euh, des équipes de contre information de contre enquête et aussi qui vont avoir les moyens des contre-médias, parce qu'après, il faut pouvoir la diffuser. Mais ça, c'est pareil, il y a des choses qui existent. Il y a résistance ensemble, euh, y a, bon, bref, il y, y, y a beaucoup de choses. Et voilà, et du coup, une des... Je ne sais même pas si c'est une proposition, mais une des réflexions qui traînait là-dedans, en, en termes concrets, qu'on disait, pour changer ces rapports de force-là, pour être plus fort, c'est qu'il faut trouver des moyens de se coordonner et en fait nous on n'a pas de solution, par contre les solutions elles émergent des gens qui s'organisent à la base, et voilà, et tu... Dans les questions concrètes qu'on voulait demander aux gens qui sont venus là, on voulait parler bah, par exemple de la, la fréquence de ces rencontres, parce qu'en fait ces rencontres elles nous permettent, comme la dernière fois en novembre, de se parler, euh, d'échanger, des savoirs, de faire de ces stratégies là en fait, c'est des moments d'organisation, de, du coup décider ensemble de quelle régularité on met là dedans, pour l'instant on est à un truc un peu tous les six mois, quelque chose comme ça, en fait on pourrait fixer euh, L'adopter, et ça veut dire aussi que bah, les gens qui veulent s'impliquer là-dedans, euh, ils viennent s'impliquer là-dedans, ça fait partie de la lutte. Et bien entendu, parce que c'est un taf de malade, et parce qu'en fait, tout le monde, il y a tous les gens qui veulent lutter là-dedans, ils ont leur place. Du coup, parler de ces régularités-là, peut-être de la manière de, des, des questions qu'on se posera la prochaine fois, une des propositions, c'est ça c'est que tous les gens avec leur lutte, et du coup, en respectant ce truc d'autonomie des luttes, chacun dans son quartier, dans sa ville, repart dans ce moment-là, et réfléchit et revient à la prochaine fois avec des idées concrètes de quelque chose qui ressemble un petit peu peut-être à ce que Mohamed y proposait. On n'en sait rien, il va falloir le définir tous ensemble. Mais une forme de coordination qui permet de conserver nos savoirs, d'échanger des pratiques, et en fait de coordonner toutes ces forces qui sont ensemble. Et un dernier truc dans cette coordination, c'est aussi un agenda, c'est-à-dire... Une, une idée forte qui est en fait arrêter d'être sur la défensive. Il faut faire de l'autodéfense, il faut qu'on se renforce là-dessus, mais il faut qu'on puisse passer à l'offensive, c'est-à-dire... Et ça, ça veut dire avoir un agenda, ça veut dire avoir des dates à nous qui sont pas... Euh, ah tiens, là on s'est fait, on a perdu quelqu'un, on va réagir, ça bien sûr, on va continuer à le faire, mais en fait, avoir des dates où on sait tous, là, dans six mois de partout, avec nos forces, chacun chez nous, on va monter des actions sur tel sujet. Les outrages et rébellions, les, etc., on s'en fout, le, la mémoire de tel truc, pas justement pas que les mémoires, mais bon, on veut gagner un truc là-dessus, et ben vas-y, on a six mois, etc. En tout cas, la possibilité de prendre des décisions en commun, la, poss la possibilité de diffuser les contre-enquêtes, euh, de diffuser ce qui se sait, euh, voilà, de se coordonner, de mettre en commun les forces, des choses comme ça. Et du coup, bah, pareil, on pense que ces solutions-là, elles sont inventées ensemble, avec les gens qui, qui luttent au quotidien. Et voilà, c'est un peu les propositions qu'on essaye de faire à, aux gens qui sont là, et, euh, et en fait, dans l'avenir. Voilà, merci. On organise des, des événements comme ça, en gros un peu tous les six mois à peu près, se dire qu'on peut réfléchir un peu localement chacun euh, sur les idées de quête de solidarité, sur, sur pas mal de choses, et de se dire que la, la prochaine journée organisée, mais que ce soit euh, ben, par nous ou par euh, d'autres collectifs dans une autre ville ou quoi que ce soit, et, euh, mais qu'on se dise qu'on revienne avec des idées et que chacun localement a eu euh, des discussions avec euh, les militants de, de Strasbourg, les militants de Lyon ou les gens des, des différents quartiers. Et donc voilà d'essayer d'avoir de, des idées et de se dire qu'on qu se les dise toutes au euh, prochain événement. Et, euh, et voilà pour faire le lien avec euh, le concert de rap. Moi, je m'occupe du site libre Conscient, qui est un label de rap mais euh, qui n'est pas que qu'un label de rap, on essaye de faire des liens avec pas mal de choses. On a un site internet euh, assez actif avec euh, pas mal d'articles euh, sur des faits sociaux, sur des crimes policiers, euh, enfin voilà. Et euh, on avait réalisé avec Mort la compilation de, de soutien aux, aux prisonniers de villiers le -Bel. donc c'est une compilation qui est disponible en CD avec euh, 18 titres et ben voilà, c'est un vrai projet, un vrai disque et qui est en total soutien euh, aux frères Camara. Et, euh, et ce qui nous, ce qui nous semble important, c'est euh, on fait du rap, on est euh, Et moi j'ai grandi avec euh, en écoutant des trucs engagés, en grandissant avec euh, le MIB. Euh, donc voilà, il y a toujours eu ce lien pour moi de toute façon entre le rap et les, euh, et, les euh, et le militantisme, entre les, les crimes policiers, à partir du moment où tu viens dans le quartier, les crimes policiers tu es confronté à ça, ou les violences policières et tout. Donc euh, j'ai toujours eu ce, ce lien là. et euh, et donc ce qui nous semble important, parce que dans les le fins des années 90, avec le MIB, il y avait une grosse, euh, une grosse connexion entre euh, les militants du mouvement de l'immigration et des banlieues et, euh, et le, la scène rap, euh, un peu plus avec des gens un peu connus et tout. Donc ils avaient réussi à à monter des gros projets, à faire euh, on se rend contre les lois racistes avec euh, des rappeurs connus, tout ça. Et je pense que dans les années 2000, en gros, ça s'est un peu perdu. En tout cas, le lien il s'est perdu avec euh, la scène rap. Euh, en tout cas, les gens en deux bandes, ils sont toujours euh, dans les petits concerts. Mais en tout cas, avec la scène un peu plus euh, connue, euh, d'essayer de les rameter sur euh, des choses militantes, de profiter de leur euh, notoriété pour ramener des gens dans des événements militants, dans des choses comme ça. Et euh, donc voilà, on essaye de faire des concerts régulièrement, de euh, consolider ces liens-là, un peu entre le tas de terrain qu'on fait, le tas de musical qu'on fait, ou d'édition, on a monté une petite, la, un petit la, une petite maison d'édition également. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça que la soirée sera suivie d'un concert de rap, où on retrouvera pas mal de groupes, et, euh, dont des groupes de Billy et le euh, et il y aura d'autres groupes et Lino euh, en fin de soirée. Donc voilà, c'était surtout pour, euh, pour faire le lien. Euh la journée le concert de ce soir. Maintenant, il juge par rapport à la couleur, par rapport au langage. Les frères <t> camarades innocents, les tamas condamnés, <'en> <t 'en> comme les frères camarades, frères camarades